Avec les horaires aménagés, en fait, on m'a dit que je pouvais commencer à 11h et finir à 16h30. Du coup, moi, j'ai programmé ma journée pour avoir 2h le matin et 2h l'après-midi. Moi, je sais que j'ai besoin d'un certain cadre, et c'est pour ça que ben, j'ai choisi de prendre un, un BUT, en fait, parce qu'on m'a dit que ben, les professeurs, les enseignants, ils nous accompagnaient bien euh, ben, dans les cours. Puis après, j'ai entendu parler du, du, des aménagements personnalisés, donc je me suis dit, ben, c'est cool parce que j'ai un peu d'indépendance pour moi, pour mon projet et j'ai quand même un accompagnement derrière avec des dispositifs euh, qui marchent plutôt bien. Avant de commencer les cours, donc, euh, moi je suis dans un espace de coworking où je travaille le matin et, euh, et ça me permet euh, d'avancer bien sur mon projet euh, entrepreneurial.